Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai travaillé ce Cotoné issu de boutures. Alors ce petit arbre, il est issu de boutures et je vais vous raconter son histoire. Ça fait un peu plus de trois ans que je l'ai dans ma collection. Cet arbre, j'y tiens beaucoup. Euh, bah déjà, ça m'a permis de faire déjà mes premiers pas dans la culture sur mes premières années. Euh, savoir rempoter, savoir tailler, savoir mettre du fil euh, c'est un arbre qui pousse super bien, un peu comme l'an de Chine ça m'a beaucoup aidé à progresser au départ c'est une bouture en fait, qu'on m'a offerte, c'est Fabrice qui me l'a offerte c'était la première fois qu'on s'était rencontré, j'étais allé chez lui pour la première fois et en repartant euh, il m'a offert une bouture donc c'était une petite bouture dans un bac de culture un peu comme celle-ci, il y avait une tige et deux branches et cette bouture je l'ai récupérée du coup en octobre 2017 c'était un peu après ma venue sur Bordeaux, là où j'avais avant le balcon et du coup, un an avant que j'ouvre ma chaîne YouTube. Donc cette bouture, étant donné que c'était un cadeau, je voulais vraiment en prendre soin, et je voulais surtout pas faire de bêtises ou que l'arbre meure. Donc la première chose que j'ai faite, bah, je l'ai mis sur l'étagère, je l'ai arrosé, j'ai bien fait attention à son exposition, je l'ai mis mi-ombre sur mes étagères. La première intervention que j'ai faite, c'était une petite taille en fait. J'ai simplement raccourci en fait les tiges, parce qu'il y avait un petit tronc, et puis deux départs. Donc j'en ai raccourci un plus que l'autre, pour que le premier fasse la continuité de la ligne de tronc et que le deuxième fasse sa première branche. Donc c'était vraiment sommaire, mais voilà, c'était la première intervention que j'ai faite. Et je lui ai fait son premier rempotage au printemps 2018, dans un petit pot, euh, type pot à bonsaï en fait. Hein. Donc ça c'est les petits pots qu'on récupère quand on achète des arbres en jardinerie souvent, et ça m'a permis en fait de le cultiver dans un pot un peu plus grand, un peu plus plat, et puis, euh, et puis bah, de m'exercer au rempotage avec les grilles, etc., attacher l'arbre au pot. Donc ça c'était une bonne expérience. Et c'est là que j'ai fait en fait les petites bêtises, c'est qu'en plus de le rempoter, je lui ai posé du fil le long de la première tige pour lui imprimer son premier mouvement de la ligne de tronc. Donc j'ai sélectionné justement la ligne de tronc, je lui ai donné des courbes et j'ai aussi ligaturé la première branche. C'était assez sommaire, mais au moins ça permettait de lui donner une forme assez tôt. Vous voyez d'ailleurs sur les petites photos, il y a des petites boulettes. En fait, c'est du biogold. Donc moi aussi, je m'étais acheté un petit paquet de biogold quand j'ai commencé. Donc il s'est passé un an de culture, donc arrosage, bonne exposition, de l'engrais et ensuite je suis arrivé en mars 2019 et là je l'ai rempoté cette fois-ci euh, dans un airpot c'est un des pots que je présente dans cette vidéo sur les pots de culture j'ai voulu tester en fait parce que bon il y a plusieurs manières de cultiver avec plusieurs pots différents j'avais entendu parler de ces pots et je me suis dit tiens pourquoi pas essayer et je me suis dit je vais prendre un arbre jeune pour voir un peu comment ça se développe et du coup j'ai choisi de le faire sur ce cotonné aster les airpots c'est un peu le même principe que les, les paniers aquatiques en fait ça permet de contenir le substrat, mais en même temps d'avoir énormément d'aération pour donner beaucoup d'oxygène aux racines et donc favoriser leur développement. Donc là, quand on utilise des paniers aquatiques ou des AirPods, c'est vraiment pour favoriser le développement racinaire, mais surtout la multiplication des racines. On en veut plein, plein, plein, plein, plein. Et le fait que ce soit troué tout autour, bah les racines en fait se dirigent justement vers la lumière, elles sèchent et ensuite ça reproduit des racines en arrière. Et donc ça évite le genre de problème qu'on a avec ce pot, c'est-à-dire que les racines se développent et une fois qu'elles arrivent sur une paroi, bah, elles finissent par tourner. Et là, on a le fameux chignolage euh, que tous les bons connaissent. Quand on rempote, bah, en fait, euh, dès qu'on démêle les racines, on se retrouve avec un chevelu qui descend très bas, et on est obligé de vraiment tout tailler. Donc ça, ce genre de pot, il est censé éviter ce problème, mais comme je ne l'ai pas encore repoté, je ne peux pas vous montrer exactement le résultat que j'ai obtenu, euh, si je le rempote au printemps, je vous montrerai ce que ça donne, je pense que je vais le rempoter d'ailleurs au printemps parce que là le substrat est très compact, quand, quand j'arrose, hein, l'eau euh, elle stagne un peu le temps que l'eau euh, pénètre entièrement dans le sol ça montre bien que le substrat est complètement compact et ça c'est un signe pour moi qu'il faut rempoter donc quand je rempoterai, j'essaierai de vous montrer ça, c'est pas, pas évident de montrer les rempotages en vidéo on en met partout, il faut filmer, mais quand je touche la caméra j'ai les mains sales, enfin c'est un peu compliqué donc j'essaierai de le faire, ça serait intéressant de voir un peu l'effet le, que ça a fait en utilisant ce pot ce que je vois en tout cas c'est que pour le rempotage c'est assez pratique il va juste falloir que je défasse ces deux vis que je déplie et du coup j'aurai directement la motte donc on verra ce que ça donne au niveau racinaire quand je le rempoterai par contre ce que je remarque c'est que le nebari je trouve qu'il s'est bien évasé on n'a pas de racines qui font des ponts c'est vraiment étoilé alors pas parfaitement radial mais euh, mais c'est pas mal je trouve que la plupart des, des racines justement partent du tronc et se dirigent vers l'extérieur. Ça va nous permettre d'avoir un ébari évasé. Bah, au prochain rempotage, on pourra justement découvrir un peu plus ses racines et puis ça va continuer à se développer. Donc euh, on va travailler comme ça. Donc je l'ai rempoté, je l'ai laissé librement jusqu'à aujourd'hui. J'ai fait aucune taille, aucune ligature et du coup il s'est très très bien développé. Donc là ça fait maintenant un an et demi qu'il est dans ce pot. D'ailleurs il y a encore le fil d'attache là. Là je vois qu'il tient, il tient bien une racine. Donc euh, maintenant il sert plus à rien. Donc là je le retire parce que maintenant l'arbre il est parfaitement attaché au pot, les racines se sont suffisamment développées pour que l'arbre tienne tout seul dans le pot, donc je le retire pour éviter de marquer les racines qui sont en contact avec le fil. Donc là comme on peut voir l'arbre il s'est beaucoup développé, on voit vraiment de, de longues branches, et on voit qu'en fait euh, il y a principalement deux branches qui se sont développées, euh, celle-ci et puis euh, une branche de tête. Et tout ce côté à gauche euh, il semble plus faible, donc ça c'est assez amusant, je pense que c'est dû au fait que étant donné qu'il avait beaucoup tigé, il y avait des positions de peau que je ne pouvais pas faire sur mes étagères, et donc il y a une partie qui a pris moins de lumière que l'autre. Et puis évidemment, forcément, quand on a des branches comme ça très fortes, euh, l'arbre ne va pas tout seul se dire ah, « tiens, euh, je vais développer ces, ces branches-là ». Il faut qu'on les taille pour que l'énergie revienne en arrière. Quand je vois qu'il y a des branches qui se sont bien développées et qui continuent à se développer, c'est vraiment des tirs sèves. et bien bah du coup toutes les parties en arrière elles sont un peu délaissées. Ça il faut éviter parce que je ne veux pas du tout diriger l'arbre vers la droite, au contraire je veux, je veux en faire justement un petit show-in euh, bien développé, bien dense. Donc la première chose que je vais faire c'est justement supprimer ces tirs sèves. Je vais aussi nettoyer les branches, effectivement il y a des départs qui sont euh, inutiles, qui sont par exemple dans des creux, des courbes, ou qui sont trop proches du tronc, etc donc ça ça va me permettre de nettoyer un peu les petites branchettes et puis le fait de tailler eh ben on va vraiment choisir le système primaire donc la ligne de tronc que j'ai initialement commencé à construire et puis on va voir jusqu'à où on s'arrête et on va aussi sélectionner le système secondaire donc le départ des branches donc je vous montre tout ça en détail donc là j'ai mis l'arbre de côté on va commencer par supprimer les deux tiers sèvres donc cette branche là et cette branche là Je vais également en profiter pour supprimer toutes les longueurs, ça c'est, il n'y a pas besoin de trop réfléchir, c'est juste pour faciliter l'atelier. Je laisse des tiges qui rentrent dans le cadre déjà, et puis comme ça on va pouvoir voir en détail chaque petite branche. Ensuite la deuxième chose que je vais faire c'est supprimer les branches qui sont inutiles. Donc là il faut bien que je regarde, alors le premier exemple évident c'est de savoir à quelle hauteur on va commencer à former des branches. Quand on aura trouvé la première branche, et bien, tout ce qui se situe en dessous va devoir être supprimé. Donc là pour moi c'est assez évident, la première branche c'est ça. Donc tout ce qu'il y a en dessous, ben je supprime. Comme ça, ça évite qu'un jour il y ait un développement sur l'un de ces bourgeons pour rien. Donc là c'est pareil, au départ je pensais qu'ici ce serait la première branche, et vu le développement de cette branche, il y a un déséquilibre énorme de diamètre, donc je ne vais pas m'amuser à laisser tiger cette branche juste pour rattraper ce diamètre. Je préfère laisser libre le tronc et puis commencer la branche ici un peu plus haut, qu'ensuite il y ait d'autres branches, par exemple celle-ci, qui viennent combler cet espace. Donc celle-ci, je la supprime. c'est pareil ici on a une branche qui revient en arrière ça ça revient aussi en arrière après je travaillerai en détail les branches déjà je, je vois ce que je garde ça c'est mal placé alors maintenant ce qu'il faut que je fasse c'est continuer la ligne de tronc parce que j'ai choisi effectivement de travailler cette arme comme ça, il a été taillé une première fois ici et ensuite il y a eu cette tige et le gros tir qu'on a à supprimer donc on va continuer sur cette tige mais là effectivement euh, toute cette partie là je vais pas garder d'ailleurs je n'ai pas marqué la face mais effectivement on va se situer ici parce que j'aime bien que la branche déjà aille vers la droite et puis vu le mouvement que je lui ai donné euh, les branches ensuite s'ouvrent euh, vers le spectateur alors que là si on se met derrière on a l'impression que la branche elle est fluante vers l'arrière et pareil pour la tête je l'avais ligaturée justement pour la diriger vers nous donc euh, on reste sur cette face euh, maintenant ce qu'il faut c'est sélectionner les, les bonnes branches donc évidemment cette branche là je garde cette branche arrière je l'ai gardée exprès elle est dans une courbe, elle est bien placée, donc c'est vraiment pour l'arrière. Évidemment, on ne va pas tout garder. Ensuite, on a la continuité de la ligne de tronc. Par contre, je me dis que c'est un peu raide comme mouvement ici. Hein. Après, vous allez me dire, on, on peut ligaturer, mais pas, pas énormément. On va pouvoir peut-être la baisser comme ça, mais ce n'est pas très utile. Je pense que le mieux, c'est de tailler et de repartir ensuite sur, euh, sur une des branchettes. Évidemment, quand elle va se développer, je vais pouvoir la ligaturer et faire un mouvement beaucoup plus facilement, qu'en un sur du bois assez épais. Et en plus, en taillant et en repartant sur une tige plus petite, euh, je vais continuer à travailler la conicité. Donc le diamètre va continuer à décroître progressivement. Donc je vais m'arrêter à cette hauteur. Je garde la marge pour les éventuels retraits de sève, et puis plus tard, quand ça aura séché, je pourrai m'en débarrasser complètement. Voilà. Du coup, on repartira sur ça. Alors là, c'est pareil, j'ai deux tiges qui poussent au même endroit. Et je vais en garder qu'une seule. Euh, celle-ci, se dirige vers nous et celle-ci, elle est bien placée et on va pouvoir même euh, la ligaturer pour faire un petit mouvement. Donc celle-ci, je la supprime. Donc là, j'ai les structures que je veux garder. Maintenant, on va faire branche par branche. Donc sur cette première branche, je vais commencer à travailler la conicité parce que là, effectivement, on a un long, long, long tube du même diamètre. Donc il va falloir que je reparte sur une branche en arrière. Donc là, je me suis mis un peu plus de face. Donc je vais repartir sur cette tige-là qui va prendre le relais et j'ai en plus ce petit bourgeon qui pourra faire une ramification. Donc je supprime cette partie. Je nettoie en bas. Et puis sur cette partie, je garde seulement deux bourgeons. Ensuite, cette branche, elle a une ramification très très très proche, trop proche du tronc. Donc, ça c'est pareil, je vais la supprimer. Voilà, comme ça on se retrouve avec une branche simple. Donc, euh, normalement, on aura aussi des départs en arrière, ça va permettre de revenir un peu plus en arrière, de travailler la ramification et en même temps la conicité. Donc, ça c'était pour la première branche. La deuxième branche, c'est la branche de profondeur. Et là, ça va être le même travail, on va travailler sur la conicité. Donc déjà je supprime ce petit départ là, il est vraiment juste au-dessus du départ. Alors je vais supprimer ce petit départ, parce qu'il est dans le creux. Je vais garder ce départ mais par contre je vais le ligaturer, comme ça ça fera une ramification à ce point-là. Et puis on aura un autre départ à cet endroit là. Donc je vais supprimer cette partie-là. Je vais pouvoir le ligaturer pour continuer le mouvement. Je vais garder les longueurs pour me faciliter la ligature. Ensuite on a ce départ là qui fera une branche sur le côté, un peu plus courte que la première. Et on a après plusieurs départs sur la tête donc ça je les garde tel quel euh, après je vais juste nettoyer les départs où je suis sûr que ce sera pas utile notamment celui ci sur la coupe qu'on a faite et celui ci là qui est vraiment sur le, le dos de la ligne de tronc ce départ il pourrait être intéressant celui ci aussi et celui ci pourquoi pas pour faire une branche euh, en avant voilà donc maintenant je ligature les branches que j'ai envie de mettre en place et on se retrouve juste après <musique> J'ai terminé donc j'ai mis du fil sur le départ des branches. Donc sauf pour cette branche là où j'ai ligaturé que la ramification parce que la première elle a pris la forme et elle a bien grossi. Bah, du coup, je vais faire le même travail que pour cette branche là, mais sur les autres. Il y a la branche de profondeur ici, la branche de rappel que j'ai faite ici qui est légèrement relevée comme ça, ça équilibre un peu la première branche qui descend vraiment sur le bas. Ça lui donne une allure un peu plus dynamique. Et puis j'ai ligaturé du coup la tête. Donc j'ai pris une des branches de l'ancien sève et je vais vers le haut et légèrement incliné vers l'avant comme ça quand ça prendra le relais on aura la ligne de tronc qui sera finale bah, là où je veux et c'est moi qui vais le choisir par la taille donc ce que je m'attends au printemps c'est l'émission de tiges un peu partout donc en arrière parce que effectivement comme on a coupé tout ça et que l'arbre va bah, se disait il faut que j'alimente tout ça bah, maintenant il va l'alimenter que sur ça donc il reste moins de choses bah, ça risque d'exploser au printemps au printemps je pense que je vais le rempoter je pense que je le mettrai dans un pot de culture classique un peu plus grand, un peu plus plat comme ça ça va me permettre de continuer à le faire pousser et à travailler le nebari pour qu'il s'évase j'essaierai de continuer à le développer et de vous montrer les différents travaux que je fais sur cet arbre au niveau du rempotage, je vais utiliser un mélange de 50% pumice, 30% akadama, 20% pouzzolane, en moyenne granulométrie. Je vais continuer à l'enraisser à l'organique, et pour l'exposition, c'est un peu comme l'ordre de Chine. Je le mets mi-ombre, il a quand même pas mal de soleil le matin, pas mal de soleil le soir, et l'après-midi, ce sera couvert par le voile d'ombrage en été. Voilà, j'espère que cet atelier vous a plu. Moi, ça m'a permis de travailler sur cet arbre parce qu'il a énormément poussé. Donc maintenant, ça fait du bien de le voir un peu plus compact. Il va rentrer beaucoup plus facilement dans la serre maintenant. Ça vous montre aussi que je travaille sur des arbres beaucoup moins avancés que d'autres. J'ai vraiment peu d'arbres très avancés, j'ai beaucoup de pré Et là c'est l'exemple typique, c'est un arbre qui est issu de boutures. On part vraiment de zéro, on a vraiment une tige, et puis on la forme ensuite avec du fil pour donner du mouvement. Et au fur et à mesure, bah, ce mouvement est imprimé, l'arbre grossit, il garde ce mouvement. On fait le travail sur le tronc, sur les branches, et ensuite sur les ramifications. Et au fur et à mesure, on va développer l'arbre. Donc là, pour l'instant, euh, on a à peine terminé le système primaire parce que la ligne de tronc n'est pas totalement terminée. Là, on vient de sélectionner une continuité. Les premières branches sont placées. Donc on a vraiment cette première grosse branche. Celle-ci, elle mérite d'être développée. Donc ça, je vais laisser tiger. Et puis, euh, la branche de profondeur, je trouve qu'elle a un bon diamètre. Euh, en plus, avec une première ramification proche. Donc ça, c'est très bien. Et puis évidemment, après, pour la tête, et eh ben, avec la taille, ça va permettre de ramifier au fur et à mesure et former une tête. Ce qui est bien avec ce travail en partant de zéro d'une bouture, c'est que on apprend tout, on apprend la taille, on apprend la ligature, on apprend à cultiver, à enraisser, à arroser et il n'y a pas trop de risques. Si on se loupe, c'est pas grave, des boutures, on peut en faire toute l'année. Voilà, dans tous les cas, on se retrouve bientôt pour un prochain sujet et faites du bonsaï. Ça c'est bon, on m'entend, nickel. Et surtout pas faire de bêtises ou euh, que... Où... Petite bêtise que je vous avais dit, euh, ça enregistre. Hein. Se développe et dès qu'elle rencontre, ça évite que les races. Comme ça, ça évite que ça marque la racine. Et maintenant le pot, euh, ça évite. Je veux pas du tout diriger l'arme vers la gauche. Vers la droite. Voilà, là on y voit beaucoup plus clair. Attention, mais... Alors ça y est c'est déjà le bazar. Et maintenant euh, bah, toute cette énergie. Oui, vite. J'ai fini dans 10 minutes. Il y a la branche de profondeur. Et euh, je l'ai redresser vers le bas. Et, je... et je vais redresser. Et je l'ai redresser vers le haut. Au niveau du rempotage, je vais utiliser un mélange de 50.